C'est au rouge, bien bien fait lui, à mon avis. Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle journée de travail, toujours pas à l'heure. J'essaye, hein. toujours pas. Je suis pas complètement labour non plus, mais enfin. D'ailleurs, euh, je vais pouvoir vous continuer l'histoire que j'ai attaquée hier, puisque j'ai été coupé par... Euh... Le manque de batterie et d'espace sur la carte SD. J'ai pas pu finir l'histoire d'hier. En gros, c'était une. Je vous disais qu'hier au boulot, on a une nana qui nous a appelé euh, pour nous raconter sa vie. C'est-à-dire qu'elle est, euh, est la maîtresse d'un homme. Ça fait 7 ans qu'elle est la maîtresse d'un homme marié et père de famille. Il a un gamin, je crois. Et en gros, euh, bah, donc lui, ça va pas du tout dans son couple. Et il prévoyait de mettre fin à sa relation de famille pour s'installer est avec elle, sauf que là elle veut pas quoi. Elle est très bien, elle est très confortable dans sa vie telle quelle. J'allais le critiquer sur son téléphone, mais je suis en train de faire une connerie donc je peux pas. Bref, tout cas elle est très bien. Dans... Elle, a... elle a ses journées tranquilles, elle a ses soirées tranquilles. Il se trouve que leur organisation fait qu'ils se voient très souvent tous les deux, donc ils ont une vraie vie de couple en fait. La journée, tu vois. Parfois le soir, parfois en vacances. Et euh, pour le reste elle adore sa tranquillité, c'est une personne plutôt euh, solitaire, tu vois, avec euh, des passions, des trucs comme ça. C'était super rigolo et puis surtout elle insistait sur le fait que, ben, bah, euh, une maîtresse, voilà, c'est pas que l'aspect euh, amante, quoi. C'est-à-dire la femme que tu vas retrouver pour, euh, bah, pour tirer un petit coup, quoi. Il y a aussi, euh, alors, eux, ils partagent un bout de vie à deux, euh, le, leur histoire fait qu'elle s'est retrouvée à payer des charges pour la maison du gars et sa famille... Euh, euh, tu vois mais sans elle la de bon cœur enfin tu vois elle maintient euh... c'est vraiment comme si ils avaient une relation à trois quoi c'était hyper intéressant V mon pote elle est super belle la nouvelle Megan nouveau logo Renault en plus il est grave stylé dessus ouais, un peu sauvage le contrôle quand même c'est vrai qu'il y avait de l'espace mmh. Ah yeah, ouais j'ai cru que c'est moi qui aurais le mec de devant et en fait j'ai perdu une place Chapeau ici, un d'échappement Faut vraiment que je change le mien. Peut-être pas obligé de prendre un village aussi large quand même Ça va c'est pas un smear mort que t'as mon pote. Ouais, non mais là c'est pareil du coup si c'est à gauche c'est que nouveau c'est pas cheval voilà. Je vais me faufiler moi Merci camarade Comme ça je te laisse tranquille pour la suite Allez travail Allez tout le monde aux plumes Il sort déjà les tables et les chaises, il va être... il est 4h moins le quart du mat' Je sais pas à quelle heure ça ouvre, peut-être qu'il ouvre à 6h Il sort déjà les tables et les chaises, il met 2h Et surtout il doit fermer à minuit ou 2h ça Pendant 2h uniquement euh... Les chaises elles sont rentrées pendant 2h quoi <rire> Entre le soir et le matin, il y a 2h La restauration c'est un moment de fou Alors évidemment le mec qui ferme c'est pas celui qui ouvre Mais pour l'établissement ça fait un rythme euh... soutenu. Ça arrive fort sur ma droite, chapeau l'artiste. Mets-toi à gauche au moins, quitte à faire ça. Oh j'ai les boules, j'ai salopé mon cuir Voilà, comme ça. Bon là ça se voit pas mais... Mais arrivé un truc qui en rentrant à la maison, j'ai failli me tuer, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire que là à la maison, il y a des petites marches pour descendre au garage enfin, au rez-de-chaussée, je me garde dans le jardin et pour descendre dans le garage, on a condamné il y a des petites marches, bon bref, et on a refait le revêtement, là, on a mis de la peinture extérieure, tu vois, imperméable et tout, mais elle est tellement imperméable qu'elle est hyper dense, donc l'eau ne s'écoule pas, enfin, ne s'infiltre pas, tu vois, elle est censée s'écouler, mais vu que c'est pas en pente, ça stagne et dans les petites marches, je me suis éclaté, mais j'avais mon sac à dos dans le dos et mon sac de rugby, euh, j'avais calé dans le dos aussi. C'est ce qui m'a tenu loin des marches quand je suis tombé, en fait. Mais sinon, je me serais démonté la tête, en fait, et il m'aurait retrouvé euh, le lendemain à 10h du mat, étendu, euh, avec la langue qui pend et, euh, et j'ai même pas fait de testament, quoi. Et donc, euh, j'ai salopé mon cœur parce que j'ai... En, en tombant, j'ai mis la main contre le mur, j'ai mis le bras contre le mur... Euh, le crépit blanc du mur qui a déteint sur le, le cuir J'ai un peu les boules, lui il va se faire flasher Même pas Putain euh, J'ai les boules Mais bon, plus de peur que de mal Franchement j'ai cru que je mourrais J'ai rien au final, rien du tout Et, oh, Bizarre, trop nul comme mort Tu fais de la moto tous les jours Tu roules sous la pluie, t'arrives t'arrive rien Tu te gares, t'arrives t'arrive rien, tu descends tes escaliers Tu tombes à la renverse, tu te pètes la tête des morts imagines et surtout, tout le monde dort chez toi Donc on te retrouve pas avant 10h, 10h30 C'est hyper glauque Il fait extrêmement noir ici Sur la droite en tout cas, ils ont tout coupé Si même à Neuilly On commence à faire des économies C'est que c'est vraiment la crise hein. Monsieur Brain, je pensais que les petites loupiotes vertes C'était pour moi, mais non c'est l'autre route. Là, ça va être à nous. Là. Hop là, oui, monsieur. Je suis un local. C'est ouf, ça, la notion de plein fort quand même. J'adore, ça change tout. Pop, pop, pop, pop, Encore il y a de euh, la luminosité environnante. Mais sinon, quand tu es vraiment dans un endroit tout noir, tout nord, tu t'en Oh, bien compte <rire> le mec le mec se disant au revoir un grand coup de klaxon à 4 du mat tout va bien c'est vrai qu'il n'y a que des bureaux autour mais... je pense que c'était une salutation hein, parce qu'ils viennent du même endroit ils étaient pas énervés ils ont pris chacun un chemin différent il n'y avait pas de ils ont fait le même signal et il euh, n'y avait pas de signe d'énervement ni chez l'un ni chez l'autre, donc euh, c'était cordial. <rire> Exagéré mais cordial. C'est ça aussi la région parisienne, on n'est pas que stressé, con et, et insupportable. On est aussi euh, poli dans l'excès. Ça fait notre charme. Euh, J'ai oublié de vous dire au revoir. Euh, au revoir